Les résultats de l'application des produits NSP. Myopie progressive chez un adolescent. La myopie progressive est un problème mondial. Cet article indique le nombre d'élèves myopes. En 2019, il y avait 44,6% d'étudiants myopes. En 2020, ils sont déjà plus de 55%. Aujourd'hui, je veux vous parler du résultat chez un adolescent atteint de myopie progressive. Un enfant de 13 ans a grandi de façon spectaculaire au cours des deux dernières années et sa vision s'est fortement détériorée. À l'âge de 10 ans, la vision était de moins 3,0 dioptries dans les deux yeux. À 12 ans, déjà moins 4,5 dioptries, et à 13 ans déjà moins 6,5 dioptrie. C'est ce qu'on appelle la myopie progressive si la vision se détériore de plus d'une dioptrie par an. La myopie, myopie, supérieure à 6 dioptries est appelée myopie forte. Une opération a été suggérée. La scléroplastie est une opération ophtalmique dont le but est de renforcer la sclère de l'œil pour stabiliser le processus de myopie progressive chez les enfants et les adolescents. Myopie progressive, la vision se détériore de plus d'une dioptrie par an. La myopie, myopie, supérieure à 6 dioptries est appelée myopie forte. Il arrive qu'une croissance rapide elle-même introduit des dissonances et augmente les risques pour la santé. Les os sétirent rapidement les os deviennent plus longs, mais s'ils ne sont pas remplis de calcium, de minéraux, de vitamines et de protéines, leur masse ne grossit pas assez vite. Allonger l'os sans augmenter sa masse signifie que l'os deviendra plus cassant. L'augmentation des blessures chez les enfants à croissance rapide peut s'expliquer. Mais il vaut mieux ne pas expliquer, mais prévenir. Une quantité suffisante de vitamine D et de calcium dans l'alimentation quotidienne peut protéger l'enfant des conséquences graves des blessures. Nous savons tous que le calcium doit être sous une forme idéale pour l'absorption. La croissance rapide est un facteur provoquant la progression de la myopie. Le plus souvent, la myopie, myopie, est causée par une modification de la forme du globe oculaire, allongement de son axe antéropostérieur. Pour une bonne circulation sanguine, tête et organe de vision, la colonne vertébrale doit être saine. Cela signifie une saturation du tissu osseux en calcium, qui est idéalement absorbée et la saturation obligatoire du tissu cartilagineux en chondroïtine. La croissance rapide de l'enfant. Motif de joie, les enfants grandissent, c'est merveilleux. Une croissance rapide peut créer des problèmes. C'est un facteur qui provoque l'apparition et la progression de la myopie. La croissance rapide des os tubulaires dans le contexte d'une nutrition déficiente peut être la cause de l'ostéopénie. En ce qui concerne la colonne vertébrale, la raréfaction du tissu osseux peut bien créer des problèmes. Par exemple, au niveau du rachis cervical, une déplétion du flux sanguin cérébral est possible. L'organe de la vision est nourri par les artères étroitement liées à la colonne cervicale. Chondroïtine en tant que partie intégrante du cartilage. Il n'y a pas de contre-indication à sa prise. Pour les enfants et les femmes enceintes, il peut et doit être utilisé pour renforcer le cartilage et les ligaments. Chondroitine dans le cadre de ces produits NSP. Chondroitine NSP. Toujours Flex NSP. Flex contient de la chondroitine, de la glucosamine et du MSM. Comment l'approvisionnement du corps de l'enfant en calcium et en vitamine D est-il lié à la vision Connecté directement et directement. Le cou est un maillon important dans l'approvisionnement de l'organe de la vision en oxygène et en nutriments. L'apport sanguin au cerveau et à l'organe de la vision dépend de l'état de la colonne cervicale. Calcium avec vitamine D pour la santé des os. Chondroitine ou Everflex pour le soutien du cartilage. Yeux parfait. Un produit pour tout le monde. Ingrédients, vitamine A, C, E, zinc, cuivre, sélénium, lutéine, zéaxanthine. Un mélange de caroténoïdes bêta-carotène, alpha-carotène, lutéine, lycopène, zéaxanthine et cryptoxanthine. Extrait de racine de curcuma. Extrait de myrtille. Taurine, kercétine, chlorophyline de cuivre sodique. Informations sur le site web du NSP. Yeux parfait. Cette formule riche en caroténoïdes est basée sur les résultats de l'étude ARED en 2001 et 2006. La première étude a révélé qu'un mélange de vitamines C et E, de bêta-carotène, de zinc et de cuivre aidait à réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge d'MLA avancé de 25% sur 5 ans. Une deuxième étude a ajouté de la lutéine, de la zéaxanthine et des acides gras oméga-3 au mélange pour des avantages supplémentaires. Notre partenaire Lutéine en Inde fournit des semences non OGM aux agriculteurs locaux et s'engage pleinement en faveur de la durabilité. Il travaille également avec le Shankar Indian Ophthalmological Institute pour offrir aux résidents locaux des examens de la vue gratuits, des lunettes et un traitement de la cataracte, qui est une cause fréquente de cécité en Inde. Quels produits sont similaires à Perfectize Zinc. Chlorophylle. Formule protectrice. Curcumine. Cette combinaison de substances n'est pas répétée. Dans n'importe quel produit du marché de l'UE. Un mélange de caroténoïdes bêta-carotène, alpha-carotène, luthéine, lycopène, zéaxanthine et cryptoxanthine. Extrait de myrtille, taurine, Kercétine. Il s'agit d'une combinaison unique de substances qui renforcent les vaisseaux sanguins, protègent la rétine et soutiennent spécifiquement l'organe de la vision. Un autre spectre d'antioxydants se trouve dans Ambrose et Grappène avec des protecteurs. Ambrose contient une composition unique. Framboise ordinaire. Raisin ordinaire. Raisin américain. Les myrtilles sont hautes. Poudre de fruits de magnostine. Extrait de peau de raisin rouge. Extrait de jus et fruits de mangoustan. Extrait d'argousier. Extrait de deux raisins vulgaris Extrait de pépins de raisin. Extrait de thé vert. Extrait de jus de pomme. Raisin avec protecteur. Contient une composition unique. Extrait de brocoli, chou. Carotte, betterave, romarin, tomate. Curcuma. Extrait de peau de raisin rouge. Extrait de pépins de raisin. Vitamine C. Bioflavonoïdes de pamplemousse et d'orange. Esperdin. Extrait d'écorce de pin picnogénol. Ils ont été utilisés pour améliorer la santé d'un adolescent atteint de myopie progressive. Perfectize une gélule deux fois par jour pendant les repas. Grépine un deux fois par jour au moment des repas pendant un mois. Alternez avec Zambrosa. Zambrosa une cuillère à soupe deux fois par jour avec les repas pendant un mois. Commence alors le mois de la prise de grépine. Calcium avec vitamine D un comprimé trois fois par jour. Chondroitine deux gélules deux fois par jour, peut être remplacée par Everflex. Un mois après le début de la prise des produits NSP. Réduction de la posologie de Perfect Eyes à une gélule par jour. Lécitine et oméga-3 ajoutés. Les deux produits une capsule deux fois, ensemble. Ajout super complexe et bifidophilus. Les deux produits un comprimé une fois par jour, ensemble. Qu'est-il arrivé Les premiers changements sont apparus en une semaine. Les maux de tête ont cessé. Il l'était presque toujours, si l'enfant était dans une pièce étouffante, s'il se préparait à des tests ou à des examens. Imperceptiblement, le besoin de s'allonger et de se reposer pendant la journée a disparu. Avant, après l'école, ils venaient toujours, manger et se couchaient pour se reposer. Ils n'y avaient aucune force et la pression a chuté brusquement. Ils ont remarqué qu'il avait de la force, ils ne se couchaient pas pour se reposer, ils ont commencé à avoir l'air plus vivant et joyeux le matin et en fin d'après-midi. Le sommeil s'est normalisé, est devenu plus calme, bien que rien de spécial des produits apaisants NSP n'ait été utilisé. C'est ce qui s'est passé avec la vision. La progression de la myopie s'est arrêtée. Comme il était de moins 6,5 dans les deux yeux, il laisse rester après 1,5 ans. L'opération n'a pas été faite. Deux ans plus tard, la vision est devenue moins 5,5 dans les deux yeux. Il n'y a pas besoin de chirurgie oculaire. La myopie ne progresse pas chez un adolescent. Et ce n'est plus une forte myopie. État général, nettement amélioré, la fatigue a complètement disparu. Il n'est pas nécessaire de s'allonger et de se reposer pendant la journée, et la charge de travail augmente. Il fait face, tout va bien, il y a de la force, de l'énergie, il y en a, c'est intéressant à étudier. Le même ensemble de produits NSP. Glace parfaite. Calcium avec vitamine D. Chondroitine ou Everflex. Lécitine, oméga 3. Zabrosa et grepine alterne, super complexe et bifidophilus, utilisé dans de nombreux cas de progression de la myopie chez les enfants et les adolescents. Les résultats sont très encourageants. Le besoin d'aide pour les yeux des enfants est très élevé.